L'histoire toujours trépidante de Cunégonde la Mouche, Marie Chantal et son copain Michel et compagnie. Bzzz... Retrouvons notre héroïne intrépide, cette chère Cunégonde en Hollande cette fois-ci. Cunégonde a emmené Marie Chantal la vache belge brouter les prés fleuris des Pays-Bas. « Comme c'est bon !»« Mou Comme c'est bon !» Elles étaient toujours en contact avec Michel. Elles l'appelaient régulièrement. Michel était heureux de pouvoir voyager un peu par procuration, mais dans le confort de sa pantoufle. « Mou Regarde Michel, un moulin !»« Oh Chouette. Après la Hollande, Cunégonde rêvait d'aller vers les pays chauds, Séville, Andalousie. Mais elle ne pouvait pas emmener Marie-Chantal si loin. Alors elles durent se séparer, à regret. Promis, Marie-Chantal, je te rapporterai un joli éventail pour chasser les mouches. Enfin, les, les autres mouches. « Au revoir, ma petite Cucu. Après des jours et des jours de vol épuisant, Cunégonde aperçut enfin la jolie Séville. Il faisait une chaleur étouffante, mais c'était beau à tomber par terre. Et plein de trucs gras traînaient dans les assiettes. Mmh. Les mouches étaient bavardes, velues, joyeuses et musicales. Olé, olé! Cunégonde se laissa complètement absorber par la douceur de vivre sévillane et tomba follement amoureuse d'une mouche. Une mouche qui vendait du fromage ibérique, bien sûr. Juanita. Oh, te quiero muchísimo, Juanita. Te amo también, Cunégonde. Plein de mots d'amour en espagnol. Un amour merveilleux. Juanita était toute sa vie. Elle voulait. Ensemble, parcourir le monde, adopter plein de moucherons, monter leur fromagerie itinérante. Mais avant, Cunégonde voulait présenter Juanita à Michel et Marie Chantal. Un long voyage les attendait. « Oh, voyager en pigeon, quel plaisir !»« Oh, Cunégonde, je crois que j'ai le mal de pigeon !» Après quelques heures de vol en pigeon, elles tombèrent sur un drôle d'énergumène. Oh Une indie volante Super Chicon pour vous servir Cunégonde et Juanita ne résistèrent pas à la tentation de suivre Super Chicon dans ses aventures pour combattre les crimes contre les légumes. Détruisons ces stocks d'engrais nocifs et remplaçons-le par du fumier « Ok, super chicon !» Mais après plusieurs missions de sauvetage de légumes, elles se sentirent fatiguées. Épuisantes, cette vie de super-héros. Elles tombèrent, elles demandèrent une dernière faveur à leur ami lundi. « C'est parti !»« Encore plus génial ce voyage en chicon !»« Je crois que j'ai quand même le mal d'indive qu'une gonda. Merci, super chicon Au revoir Quelques jours plus tard, Cunegon et Juanita arrivèrent enfin à destination, où une surprise les attendait. Coucou les filles Et euh... Monsieur le chicon Regardez qui j'ai invité Marie Chantal Ce fut un des plus beaux jours de la vie de Cunégonde. Elle décida de rester un peu avec tous ses amis. L'amitié était aussi une aventure palpitante finalement. Ouh, je repère une tomate en détresse, une mission pour Super Chicon. Oh, une espadrille dans l'herbe. Mou, miam,